Salut à tous, c'est H. L.M. et bienvenue sur Ocus Copus. Aujourd'hui, on joue à un petit jeu indépendant qui s'appelle Ibn Hub, entièrement coopération. Et je suis le mec en vert. Et moi, voilà, en rose, ça me va bien. Ouais. D'ailleurs, je suis train pour... Ah oui, pour Ah, pour autant, elle s'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Ce qui est sympa, c'est le petit système de gravité. Là, par exemple, quand on rentre dans les portails blancs, on se retrouve d'un coup à l'envers. Oui, vous... je sais que vous voyez correctement, mais je vous l'explique quand même parce que je suis gentil comme gars. Ouais, il est gentil. Et là, je sais pas du tout quoi faire. Je crois que j'ai compris, mais je sais pas comment... Oh. Wow ouais, parce que moi, j'ai failli me faire bouffer. <rire> et toi, tu t'es fait bouffer! Aïe. <rire> Alors, oui, quand on meurt, ça recommence pour les deux. Hein. Là, c'est pas. C'est pas gentil. Ah, en fait, oui, mais non, mais je sais. Mais je suis con. Il faut que moi, je monte sur le mec là. Voilà, et toi, tu viens sur ma tête. Ouais, ah, on est bon. marre! On pouvait faire comme ça si, regarde. <rire> ah, dans... ah, pas bête, pas bête, pas bête, ouais. Bah, toi non oh. plus, t'es pas bête, hein. <rire> ouais. C'est comme ça que tu disais? Ouais. Alors attends, et là je vais me débarrasser de celui-là, hop. Et là, je vais me débarrasser de celui-là. Et ben bah, nickel. Ah les cristaux Ah non <rire> Ah tant pis. Ah, un portail rose. y'a a que lui qui peut passer dessus. Et moi pas. Oui parce qu'on a fait une séance tutoriel juste avant en fait. Ouais. Je crois que c'est oui, comme toi, ça. Tu vas Alors sauter d'ici jusque là-haut. C'est ça. Voilà. Tu vois, c'est pas comme ça déjà que je vais y arriver. Euh... J'ai, ouais. <rire> en fait, je sais pas À quoi, à quoi on a pensé <rire> Je sais, pas. je sais je sais. Ah je sais, c'est toi qui doit venir Et c'est moi qui vais t'amener en fait Voilà, alors vas-y Je peux y aller directement aussi Bah non tu peux pas <rire> bah si, <je> peux. <rire> Ah mais bah oui, mais non c'est bon je sais putain Ah là là. <rire> c'est... En fait notre cerveau il déconne complet dans le jeu là hein. <rire> Et surtout <rire> Surtout, tu vois, je t'ai dit que ça déconnait, et là en fait tu vas avec moi, hop, moi, toi je te... tu m'amènes. Je te sors. Voilà, et toi tu viens à l'autre côté, ouais. euh, oh là là mais c'est incroyable. Bien vu je suis sur Les les viewers ils disaient, mais putain là, regardez là, <rire> vous et vous êtes putain les va. mecs, mais c'est quand même, ça se voit non, ça se voit. <rire> et là du coup, comment on fait Je <rire> <J> rigole, <rire> j'ai juste à monter sur ta tête. Je crois que j'ai besoin de ton ouais, aide, mais je suis coincé. Non, je suis ah. pas coincé, je suis pas coincé, je suis pas coincé <rire> T'es énervé <rire> Ouais, mais je suis pas coincé. <rire> ah, ouais. Et moi si hein. Ouais, ouais t'as vu ça Ouais. Alors attends. Ah d'accord Non, pas d'accord, je comprends pas. Il va falloir passer là, je pense. Euh, je te fais confiance <rire> Je te fais confiance <rire> Tu te fais pas. Bien joué a mon tour <rire> <rire> Tu l'as senti ça la pression Ah bah oui ouais Pas, pas, pas, pas, pas, Bien vu ouais Eh eh eh eh ah Je crois que j'ai compris, pas vraiment D'accord <rire> euh, Parce que moi je suis coincé là en fait, non Ouais <rire> Ah mais non mais je suis con Oui ça y est je sais Je sais, vas-y viens, viens sur sa tête, euh, viens en bas là voilà en bas Non. Et euh, S'il te plaît <rire> sur ta tête. Je crois que compris Hop Et là, après tu vas devoir remonter sur la tête du machin bleu. <rire> non On n'a pas beaucoup oh de temps, putain. on n'a pas beaucoup de temps alors, t'inquiète. Ok. Ah, okay. oh, c'est la pression, oh. c'est la pression. Oh. Attends. Allez, ça sert, à rien, ça sert à rien, ça sert ça Ils sont malins, ils sont malins. Là, je t'envoie. Ah, ouais. Et après, voilà, je... je reviens <rire> encore en-dessous de toi et je te renvoie encore. D'accord. Donc c'est un timing très serré. Hein. Ok. Et je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais on a géré. Ouais. Wow. Ça c'est de la technique. Wow. waouh waouh. C'est quand dans ça paraît compliqué ça pas en fait. <rire> je peux te pousser en plus. Oui. Ouais, faut faire gaffe hein. <rire> Euh. En fait, y'a juste à regarder. <rire> tu mets les pieds <rire> Voilà. <rire> J'étais tellement concentré sur les trucs qui rebondissaient, putain. Alors attends. Peu, tiens, ah, il ouais, faut ouais, qu'il y en a ouais. un qui passe en dessous mais alors. Mais oui, par là-bas. Bah, oui. bah oui. Vas-y, je te Voilà. Voilà. passé. Voilà. Et... Là, là je t'envoie, t'inquiète. Ah tu m'envoies Bah vas-y, si, bah vas-y. Ou, ou tu m'envoies, c'est toi. Et... Très... Je peux Et... plus passer Eh bah, ouais. <rire> <rire> <rire> hey, t'as fait comment ça <rire> Attends. <rire> Allez, salaud <rire> oh la vache c'est quoi ce truc Oh le bâtard Je, je, je voulais sauver oh, Attends, oh. Tac Ici NON oh. oh la chatte, on a eu chaud encore Wow Et je l'ai oublié encore une fois. Ah putain. Ah tu le sens ça tu sens comme ça fait chier Ah oh, putain, bien joué, bien joué. Mais ouais, en fait, là, tu vas pouvoir tousser. Trop cool, trop cool. Bien joué. Et moi, du coup, je vais pouvoir passer par là, ici. Euh... Oh, tout devient sombre. C'est la fin du niveau. Youpi, tralala, wesh, on est très heureux. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Mais attends, mais je fais comment, moi Je peux pas avoir autant d'élan bah si. Ah bah grâce à toi. Hop Bien joué. Et là. Hop Wow oh. <rire> T'as la trouille hein On a encore eu de la chance <rire> euh, Et là... Ok là je coince... Ah non, je coince pas. C'est tout simplement par cet endroit que je vais devoir passer. Ouais, et tu. je vais te faire passer par là. Et toi, tu vas pouvoir venir me chercher grâce à la pulsion. Mmh. <rire> mais non. <rire> non, attends, faut que je te fasse sauter, là. Ah Et ouais Et on va se servir du deuxième tremplin, là, à droite. Ok. Je suis chaud. BAM, Bam. C'était ça. C'était ça, mais je l'ai raté un peu. Mais on n'est pas assez crotte de nez. Ouais, t'inquiète, on va s'y remettre. Et hop Presque. Et je suis perdu est-ce que tu sais où c'est Kriberi a pris le dernier fois le bus <rire> Dans la gueule. Dans la gueule. <rire> ah oui, il faut que je t'étais à sauter. Son... Et.. Ouais, ouais, moi c'est la première fois que je le fais, donc euh... attends Attends, on va y arriver. Hop Hop là Nickel ouais, Et lui en fait c'est plus lourd. Ouais. Et donc. Euh... Et tu devras... Su... tu devras rester ce truc Et quand tu vas me faire sauter, je vais devoir te refaire sauter pour que tu, tu puisses passer bah non, c'est mon truc à moi là, en bas, c'est bizarre Ah donc c'est toi qui devais être en bas Bah je pense Ah ou alors, j'ai pas compris en fait Ou alors tu dois... Putain Ouah wow, mon cerveau il est en train de griller Ah bah oui Vas-y tu, tu, vas tu vas en bas les tuer et puis Hop. comme ça je peux passer Alors je peux tuer que ceux là hein. Ouais donc ça doit pas être ça en fait Euh ça doit peut-être être ça mais on, on a déjà fait un truc Et ensuite je dois peut-être te refaire ressauter ah bah non ouais tu peux pas avancer plus de toute façon ouais. Et ils réapparaissent tu vois Tu peux peut-être passer en fait carrément euh, au moment où le machin il se baisse Ouais c'est ça Merde c'est ça je pense Là faut que je repasse quand euh... Ouais au moment où le machin commence à remonter le premier.. Je... C'est à toi de passer en dessous. Hop Ah bah oui mais en fait c'était tout con. Ouais. On s'est trop.. On ça ça va être un de nos problèmes, c'est qu'on va se creuser trop la tête, je pense, à des moments. Alors là, là pareil, là je pense qu'on peut se creuser la tête pour une bonne raison. Là je vais te faire monter au-dessus. Comment t'as fait ça Il y a un monstre en dessous. Et bah ben voilà! Je pense que c'est la fin du niveau. Voilà, hop! Et voilà, et moi je suis complètement bugué en bas. Je me mettais à trembler parce que j'avais des espèces de bestioles sur moi. Oh mon dieu! De... Ah et c'était Ibn Hob! Et donc, euh, avec une certainement une suite qui va arriver très vite. En attendant de. C'est un petit entr'acte avec euh, I euh, The Co-op, dont le deuxième épisode est en route. Et eh ben voilà, et eh ben je te laisse dire le mot de la fin, H. Ah et eh ben pantoufle. Et eh ben pantoufle, à la prochaine tout le monde.